La constitution de la 5ème République date donc de 1958. Elle vient exercer une rupture avec celle de la 4ème République, qui définissait le régime politique français comme un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'elle devait beaucoup de pouvoir au Parlement et peu au gouvernement, ce qui a créé beaucoup d'instabilité politique. Il y a notamment eu 24 gouvernements en seulement 12 ans. Du coup, De Gaulle et Debré ont notamment décidé de donner une nouvelle constitution à la France. Nous sommes passés ainsi d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel. Alors pourquoi semi-présidentiel il s'avère que les pouvoirs étatiques sont distribués entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous verrons dans la vidéo suivante quel est l'intérêt de cette séparation entre les différents pouvoirs et nous verrons précisément les pouvoirs faits pour contrôler les autres pouvoirs. En premier lieu, il y a donc le pouvoir exécutif qui est détenu par le gouvernement et le président. On a donc un exécutif à deux têtes, c'est pour ça qu'on parle de régime semi-présidentiel. Alors le Président est élu au suffrage universel direct depuis 1962 pour un mandat de 7 ans à la base, puis 5 ans depuis la réforme constitutionnelle de 2000. Le gouvernement est composé du Premier Ministre, qui est nommé par le Président parmi la majorité parlementaire, et de tous les autres ministres qui sont nommés par le Premier Ministre. Alors quel est leur rôle D'abord la mise en œuvre des politiques publiques de l'État, et ensuite un rôle de production des normes juridiques donc le gouvernement va pouvoir proposer des projets de loi qui vont ensuite être soumis au Parlement pour le vote. En réalité, 85% des lois chaque année sont issues de ces projets de loi, et le gouvernement va également pouvoir faire passer des ordonnances qui correspondent à l'article 19 de la Constitution française. Concernant le pouvoir législatif, il y a en place un bicamérisme. C'est-à-dire que le pouvoir législatif est aux mains de l'Assemblée nationale, qui est composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Mais ce bicamérisme fait qu'il y a une autre chambre, le Sénat, qui est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège électoral de 150 000 électeurs, composé de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux, départementaux et de délégués municipaux. Leur rôle, c'est celui de la fabrique de la loi. Les propositions de loi donc, qui viennent euh, du Parlement euh, représentent un peu moins de 15% de euh, ces lois qui sont euh, fabriquées. Et il y a des votes des projets de loi qui sont euh, soumises par le gouvernement. Il y a également euh, le vote du budget qui, qui, le qui est du ressort du Parlement, le contrôle de l'action du gouvernement, ainsi que la ratification des traités et des conventions internationales. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire qui est moins un pouvoir qu'une autorité. Il est constitué de toutes les instances judiciaires et administratives. Le rôle du pouvoir judiciaire consiste à sanctionner la méconnaissance des lois.